Back bend, deuxième partie, nous allons refaire Adho Mukha Svanasana, qui veut dire chien tête en bas, avec deux formes différentes. Première forme, les mains contre le mur, avec les doigts écartés sur le côté et les pouces à l'intérieur. Je vous montre. Vous mettez vos mains contre le mur, les, doigts, les pouces à l'intérieur et vous poussez le dos en arrière, vous ouvrez bien vos épaules, ça permet vraiment d'ouvrir ses épaules. Ensuite, vous déposez vos talons très doucement. Dans l'expiration, vous continuez de tourner le biceps de l'intérieur vers l'extérieur et vous allongez la nuque. Ensuite, deuxième variante, je vous propose une brique ou un bouquin à mettre à l'avant de votre tapis. Et cette fois-ci, vous mettez vos mains comme ceci devant la brique. Vous posez vos coudes parallèles ainsi que vos avant-bras, bien sûr. L'écartez les doigts, remontez à Mukha Svanasana sur les avant-bras. Cette fois-ci, les talons ne peuvent pas se poser sur le sol, c'est évident. Éloignez votre tête des coudes, ne restez pas en avant. Éloignez votre tête des coudes, ne posez pas la tête sur le sol, ce n'est pas possible. Allongez le dos sans le creuser. Inspirez, revenez. Voilà, ça c'est deux formes de chien tête en bas qui sont très intéressantes pour l'ouverture des épaules et l'alignement du dos en prévision des extensions arrière. Maintenant, un petit peu plus dur... Avec briques, vous pouvez faire ce qu'on appelle chaturanga dandasana, le bâton sur quatre membres. Vous pouvez avoir des briques et vous pouvez vous soulever comme ceci. Rentrez bien le coccyx, vous voyez que je fais le petit effort. Vous avez les talons tirés vers l'arrière, les épaules en arrière et vous regardez vers l'avant. Expirez, posez. Alors ça, c'était avec les briques. Sans les briques maintenant. Un petit peu plus difficile. Vous partez du sol, le front au sol, étirez bien les épaules en arrière, mettez vos doigts en arrière des, de la poitrine, inspirez, soulevez vos cuisses, rentrez le coccyx, expirez, soulevez. Et vous pouvez aussi bouger. Hop, hop, hop. Sans laisser tomber le ventre par terre et puis posez-vous les bras le long du corps posez une joue sur le sol détendez vous quelques instants voilà la suite bientôt au bon cours